D'accord le mal, je m'appelle Aubry. Je suis journaliste spécialiste de la Flandre. Et pour les 50 dardards, je me lance dans le podcast. Les belges francophones se posent plein de questions sur les flamands. Pour tenter d'y répondre, je vais vous emmener dans les 5 provinces de Flandre. En chemin, je traverserai les forêts de la Campine Anversoise, ainsi que les innombrables champs du Westhook. Avant d'arriver dans les Ardennes flamandes, je grimperai le mur de Gramont. Je longerai le canal Albert. Je roulerai dans les arbres à vélo à Bosland. Et je découvrirai des lieux méconnus au cours d'un périple de plus de 300 km. Avant de partir, les lecteurs de Dardar m'ont envoyé des questions à poser aux flamands que je rencontre en chemin. Lydia, Bart, Aïcha, Damir, j'ai fait la connaissance d'une cinquantaine de personnes. Il y avait aussi Greta, la fermière de Flandre occidentale. Elle m'a même présenté à un de ses cochonnets. Ces histoires vous intriguent Alors partez à la découverte de la Flandre et ses habitants. Grâce à Dream, Dream le podcast de Dardar. Allez, Tosnell! Dring Dring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la Flandre à vélo.